créateur, perspective, engagement, impulsion, mouvement, empreinte, rythme, émotion, imaginaire, humour, futur, émerveillement, sensibilité et j'ai le droit de dire requin ou pas. Bienvenue au festival Les Arts Pulseurs de l'Océan Pour partager des savoirs Et créer des émotions Pour changer notre regard sur l'océan Les Arts Pulseurs, c'est parti On pense quoi du festival Les Arts Pulseurs exactement